Salut à toi, seigneur de guerre Et salut à toi, Duchesse de bataille Et bienvenue sur Creative War Games. Nous voici à la dernière phase, celle qui conclut le tour d'un joueur avant qu'il ne laisse la main à son adversaire, la phase de morale. Cette phase est composée de deux parties, les tests de morale et la vérification de cohésion. Dans une unité, voir ses camarades mourir peut être déstabilisant. Une unité qui subit des pertes doit donc, lors de la phase de morale, faire un test pour savoir si les survivants continue le combat ou s'enfuit à toutes jambes. La vérification de la cohésion quant à elle va permettre à chaque camp de vérifier si chaque unité respecte bien les règles de cohésion d'unité. Si ce n'est pas le cas, il faudra retirer du jeu des figurines pour à nouveau respecter la cohésion des unités. Vous le voyez, cette phase est relativement courte et simple, mais elle peut potentiellement vous faire des pertes supplémentaires. Nous allons voir ça en détail. Mais d'abord, générique Les tests de morale. Chaque unité qui a perdu des figurines doit effectuer un test de morale. Chacun son tour, en commençant par le joueur dont c'est le tour, sélectionne une unité ayant subi des pertes. On jette alors un des 6, on ajoute le nombre de figurines détruites à ce tour. Si jamais on obtient un 1 non modifié, le test est automatiquement réussi. C'est le moment où il faut faire 1. Et on passe à une autre unité. Sinon, dans ce cas-là, on compare la valeur du dé plus le nombre de figurines détruites au score de commandement de la figurine ayant le plus haut commandement de l'unité. En général, il va s'agir du sergent ou de son équivalent. Si l'addition est inférieure ou égale au score de commandement, alors le test de morale est réussi, et on passe à l'unité suivante. Si le résultat est strictement supérieur, alors le test est raté. Le joueur retire immédiatement une figurine de l'unité et l'unité subira un test d'attrition. On en reparle juste après, mais avant ça, notez quelques points. D'abord, pensez aux modificateurs de morale. Certaines aptitudes ajoutent des bonus ou des malus en morale. Ne les oubliez pas. Un 1 est toujours une réussite, certes, mais un 6 ne veut pas forcément dire que c'est un échec. Faites vos calculs. Pour une fois. Mmh. Une figurine retirée au moral ne déclenchera jamais les règles qui s'appliquent lorsqu'une figurine est détruite. Par exemple, il n'y a pas de protocole de réparation pour les nécrons, les Wolfen ne peuvent pas taper à nouveau, etc. etc. Il existe un stratagème générique pour réussir automatiquement un test de morale. Il coûte 2 points de commandement et ne peut être joué qu'une fois par bataille. Attention, le stratagème générique de relance de commandement ne peut pas être utilisé pour relancer des tests de morale. Le test d'attrition. Lorsque l'unité rate un test de morale, on l'a vu, on retire immédiatement une figurine de l'unité et elle subit ensuite un test d'attrition. Mais en quoi consiste ce test Le joueur jette un des 6 pour chaque figurine restant dans l'unité. Sur chaque 1, un, une figurine fuit au choix du joueur. Attention, petit bonus. Si au moment du jet, l'unité est en dessous de sa demi force, Soustrayez 1 OG, c'est-à-dire qu'une figurine fuira sur un résultat de 1 ou 2 OG. Être en dessous de sa demi-force signifie que le nombre de figurines de votre unité est inférieur à la moitié de son effectif initial. Mmh. Non, un exemple. Mon escouade de 10 intercesseurs a subi durant ce tour 4 pertes. J'effectue lors de la phase de morale un G en jetant un des 6 et en ajoutant 4, le nombre de pertes. Le sergent de l'unité est encore vivant et il dispose d'un commandement de 8. Si j'obtiens 1, mon test sera automatiquement réussi. Si j'obtiens un résultat de 2, 3 ou 4, alors je suis inférieur ou égal à mon commandement, et le test est réussi. Si par contre j'obtiens un 5 ou un 6, mon test est alors raté, car strictement supérieur au commandement du sergent. Je retire immédiatement une figurine de mon choix, puis, j'effectue un test d'attrition en jetant autant de dés que de figurines restantes. Donc cette fois-ci, 5. Je ne suis pas à demi-force car je ne suis pas à moins de la moitié de mon effectif initial, 10. Je jette mes 5 dés et sur chaque 1, je fais une perte supplémentaire. Chaque joueur sélectionne successivement, à nouveau on est sur un ping-pong, chaque unité ayant subi des pertes à ce tour. Quand toutes les unités y sont passées, on passe à la suite, la vérification de la cohésion. La deuxième partie de la phase consiste à vérifier la cohésion. Les joueurs vérifient pour chacune de leurs unités si elles sont bien en cohésion d'unité, comme décrit dans la première vidéo de cette série. Euh, si, on, si on constate qu'une unité n'est plus en cohésion, alors le joueur devra retirer de la partie, une par une, des figurines de son unité jusqu'à être à nouveau en cohésion. Par exemple, lors de la phase de tir de mon adversaire, j'ai retiré mes pertes au centre de mon unité, ce qui a formé deux groupes de figurines. Je devrais retirer les figurines une par une, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul groupe. Notre conseil, faites bien attention lorsque vous retirez des pertes à systématiquement garder la cohésion de vos unités, car ce sont des petites erreurs qui peuvent par la suite vous coûter cher. Lorsque toutes les unités ont été vérifiées, et le cas échéant remis en cohésion, c'est la fin de la phase, et donc la fin du tour du joueur. Cette phase est essentiellement technique, mais peut sanctionner des erreurs de placement. Vous devez toujours l'avoir en tête lorsque vous retirez des figurines de vos unités. Nous en avons fini avec les explications complètes de chaque phase de jeu. Il y a encore de nombreuses règles à détailler, mais avec cette première série, vous pouvez déjà vous lancer autour d'une table de jeu. Avant de vous proposer un rapport de bataille didactique, nous vous conseillons d'aller voir du côté de Farhammer C'est une chaîne YouTube dédiée à Warhammer 40 000 et qui propose des rapports de bataille didactiques au format de 500 points. Georges et Amélie prennent le temps de détailler chaque phase, mais également toutes les phases de pré-game et argumentent leur choix pour les listes, les objectifs secondaires, les déploiements, etc. Bref, pour moi, c'est la référence en matière de rapport de bataille didactique. On vous laisse donc avec leur vidéo de présentation que vous pourrez trouver en lien dans la description. Une nouvelle fois, on vous invite à consulter le commentaire épinglé en cas d'errata ou de modification à cette vidéo. Et nous, on vous dit à la prochaine sur Creative Wargame